Et salut tout le monde, c'est Chirelle. on se retrouve donc sur l'épisode numéro 19 de Oldium. Alors la première des choses que je tenais à vous dire, c'est je m'excuse, c'est que quand j'ai enregistré la vidéo, euh, j'ai complètement oublié de mettre le son donc c'est pour ça que vous n'entendrez rien et que dû, je vais devoir coller ma voix en fonction de ce que je vois aux images et vous savez que je suis une pipelette donc ça va être compliqué dans l'épisode 18 on, on cherchait comment on pouvait faire donc les titanium ingot et les aluminium plates. donc en fait il fallait qu'on fasse la métal machine comme vous pouvez le voir à l'écran ça demande énormément de composition enfin de compo, donc euh, j'avais tout ce qu'il fallait mais j'ai mis un petit peu de temps à faire cet épisode parce que de mon côté euh, j'étais obligée d'aller reminer, euh, j'étais en live pour le faire comme ça, ça me permettait de parler avec les gens aussi euh, plutôt qu'à taper du caillou toute seule de mon côté, donc euh, je suis partie reminer du fer euh, je suis partie euh, reminer euh, tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire ça, du titane et tout. Donc là, devant nous, on a la métal machine. Et dans la métal machine, on a la possibilité de pouvoir faire la fournace qu'on cherchait la dernière fois, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et elle demande aussi énormément de composition. Donc ça demande énormément de scroll, il va falloir faire énormément d'aluminium plate, du steel plate, du cobalt. D'où du le fait que j'ai été obligée de repartir miner pour pouvoir avoir tout ce qu'il me fallait pour faire les compos. Donc, une fois, bah évidemment, que vous avez les compos qui sont à droite, vous les glissez en bas où il y a écrit « Taïkol et euh, vous pourrez construire votre fournace. Donc là, je vous montrais simplement qu'il euh, y a euh, le minéral extracteur qui est intéressant aussi à poser. Euh, ça nous donnerait du minerai, mais ça demande énormément de diamants. On a, mais pour le moment, c'est n'est pas l'urgence. c'est qu'il y avait l'hélipad et le réacteur. Mais ça, euh, évidemment, ça sera beaucoup plus loin euh, dans le jeu qu'on se fera euh, l'hélicoptère. Je ne pense pas que ce sera pour demain. Donc là, je vous expliquais tout ça, en fait, et je ne me suis pas du tout aperçu que je n'avais pas mis le son. Hein. Voilà, donc vous ne m'en voudrez pas. Je vais essayer de, de vous expliquer au mieux. Donc là, euh, dans la fournaise, vous pouvez voir qu'il y a les titanium les ingo titanium et non lingo comme on l'avait vu. Donc, il nous en faut 20 et il nous fallait euh, 10 plaques d'aluminium. Et euh, c'est donc... Dans la fournace qu'on le fait et pour ça il vous faut évidemment du titane c'est ce qu'on avait pris dans l'île euh, glacée euh, l'île enneigée où on avait passé un petit moment dans l'épisode précédent qu'on retrouve le euh, le titane et ça sera dans la fournace qu'on peut tout faire donc là vous pouvez voir que dans l'inventaire j'avais déjà avancé les choses en, en, en ayant fait les 10 plaques d'aluminium qui sont demandées et les 20. Euh, Titan Engo. Donc je vous remontre la metal machine en premier et ensuite dans la metal machine vous pouvez faire la fournace. Voilà, donc j'ai tout préparé, j'avais tout préparé d'avance, mais je vous jure, alors là, mettre une voix sur une vidéo, c'est compliqué. Parce que vous me connaissez maintenant, vous avez vu quand je fais les épisodes, je parle beaucoup. Et là du coup je me retrouve à devoir faire un doublage en fait. Voilà, je suis comme au ciné, je fais un doublage. Donc euh, là en fait je, je, je crois que j'allais vous montrer, euh, je ne sais pas si je l'ai laissé, mais j'allais vous montrer que j'avais rempli complètement les coffres, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à sortir l'épisode, tout était rempli de fer, donc j'ai passé trois jours réels à, à, à miner, miner, miner, miner. Euh, du fer, euh, du, de l'alu, donc je suis reparti sur les autres îles. Euh, miner du cooper aussi, euh, mais pas tellement parce qu'on n'en a pas trop eu l'utilité jusque-là. L'alu, euh, le titane, pardon, c'est ce qu'on avait ramené euh, de l'île enneigée. Pour faire euh, les ingots, j'en ai à peu près utilisé euh, une centaine. Donc, euh, essayez de prévoir votre coût et de, de miner euh, afin de remplir pas mal de coffres l'alu je j'en ai pas utilisé énormément. j'en ai euh, utilisé 200 ou, ou 300 quelque chose comme ça pour faire les plaques euh, j'avais ramené aussi de l'huile en même temps et euh, j'avais ramené aussi énormément de cobalt mais évidemment pour faire euh, les, euh, les ingots, euh, les titanium ingots les aluminium plates euh, surtout les aluminium plates et euh, ce que ça va vous demander pour les machines ça va vous demander énormément de, de petites boules bleues là donc euh, là je vous explique tout simplement bah, que c'est là à Frozen Island qu'on avait trouvé l'alu euh, oui, et les diamants. Qu'à Skull Island on a le, le copper, euh, l'iron euh, etc. Et là le fer sur notre île. Euh, donc euh, j'essaye de voir un petit peu ce que j'ai voulu vous dire. Vraiment, franchement, je suis paumée. C'est la première fois que je fais un doublage. Donc là, je vous montre que ben, euh, malgré tout, je ramène un petit peu de magnésium et de, et de colle, de charbon. Pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Mais par, je, donc j'arrête d'éliminer et euh, ben, tout simplement, je, je les garde de côté. Peut-être qu'à un moment ou un autre, dans une quête, où est-ce que ça va servir dans la forge Est-ce que ça servirait le charbon pour alimenter la forge Je ne sais pas du tout. Donc pour l'instant, je n'en mine plus. Donc là, au niveau de la quête, on nous dit qu'il faut amener à Jack euh, ditane et 10 plaques d'aluminium. Il est situé à Trader Island. Donc, euh, nous, on est sur 10 Island. Trader Island, c'est des traders, traders qu'on avait vu un petit peu plus tôt euh, dans un des épisodes. Donc, tout simplement, ben, on va prendre le bateau euh, et y aller. Donc, vous euh, voyez, j'ai bien dans l'inventaire les 10 plaques d'aluminium et les 20 et non lingo de titane comme cela est demandé dans la quête en bas à gauche voilà donc euh, ensuite euh, je qu'est ce que j'ai fait euh, ben, j ai, j ai, il suffit de démonter le lit euh, ne l'oubliez pas on va prendre le bateau on va aller euh, donc sur l'île des traders euh, je me mets en forme au niveau de l'eau comme vous pouvez le voir à l'écran je me mets en forme au niveau de la viande pour bien partir parce qu'il fait nuit et euh, j'avais fait des canettes végétables euh, au niveau de la cuisine. Donc, euh, je fais une petite quick save à ce moment-là pour sauvegarder ma partie. Et euh, je vais prendre le bateau euh, pour aller de l'autre côté. Donc, à Trader, Trader, Trader Island, je vais y arriver. Euh, sur le chemin, donc là, moi, dans le montage, je l'ai coupé. Mais euh, je me suis rendu compte que je n'avais oublié d'enlever le lit. Donc, ne faites pas comme moi. Il a fallu que je fasse demi-tour. Que je revienne, donc je suis revenue, j'ai fait un autre lit pour l'île, euh, pour la prochaine île. Et euh, là, je vérifie que j'ai tout dans mon bateau. Et je crois qu'on se retrouve directement à Trader Island, voilà c'est le cas. Là, je ne pose pas de lit parce qu'on a juste à parler à Jack pour pouvoir lui rendre la quête. Donc là, je suis juste en train de vérifier euh, si j'ai pas de, de, de lion, d'ours, de loup ou de hunter dans les parages. Donc, euh, Jack, c'est celui euh, qu'on avait vu sur cette île, qui est dans un des tikis et qui est planqué là. Donc, euh, je vérifie toujours autour de moi s'il n'y a rien. Mais comme je disais, euh, pensant que j'enregistrais ma voix en même temps, on se manne parce que je n'ai pas pris mon lit. Là, je ne pose pas de lit. Donc, si je meurs, ben, qu'est-ce qui se passe Je meurs, mais je repop à, à ma base puisque je n'ai pas défait le lit. Donc, euh, le problème étant là. Donc là, on va parler à Jack et le bateau serait resté sur place. Donc, on glisse tout simplement à Jack, voilà, euh, ce qu'il nous a demandé. Et donc, on a fini la quête. Et là, euh, on nous explique qu'il faut qu'on parle à Rick, la prochaine quête. Donc, au niveau de la map, on est à... Donc, je ne sais pas trop là ce que je suis en train de dire. Je crois que je suis en train de chercher Rick, en fait. Euh, il me semblait euh, qu'il qu était euh, un des PNJ euh, qu'on peut voir sur la carte. Donc, je relis. Euh, allez voir Rick qui est situé à Skull Island dans un garage. Il a quelque chose à vous dire. Il veut discuter avec vous. Donc, je pensais que c'était un des PNJ qu'on avait. On l'a déjà vu, hein, Jack. Mais c'est un PNJ qui n'apparaît pas sur la map. Pourquoi Parce qu'il bouge, en fait. Donc, euh, Skull Island, le problème étant qu'il bouge. On sait qu'il est sur Skull Island dans un... Euh, des endroits de Skullisland, mais où c'était le point d'interrogation. Donc, euh, ben, tout simplement, il faut repartir. là Donc, on va repartir avec le bateau et euh, on va aller chercher Rick sans trop savoir. On sait l'île où là, sur laquelle il se trouve, c'est Skullisland, mais on ne sait pas dans quelle ville. Donc là, je vais reprendre en fait, le bateau et je vais vous retrouver là-bas euh, directement. Donc là, on est donc à ce On avait notre petite base, hein, puisque partout, on pose une plateforme pour pouvoir mettre un lit, de façon à ce que si on meurt, euh, on ne repoppe pas n'importe où et qu'on perde notre bateau. Donc ça, c'est une chose à ne pas oublier. Démonter son lit à chaque fois et euh, en reconstruire une autre, euh, un autre lit sur la nouvelle île où on va. Et, euh, et quand on revient à notre base, eh bien, remettre un lit à la base. Voilà, donc là, je crois que je peux... Je pose le lit, je fais une grosse boulette en fait. Voilà, j'ai voulu vider mon inventaire et euh, j'ai dit, bon ben allez, on va aller parler. Déjà, on va aller voir euh, dans la ville où il y a euh, la sœur de Jack, la, la trader, vous savez, qui vend euh, les fusils sur cette île. Qui est un petit peu, vous pouvez le voir en bas à droite, euh, qui, est un, qui est un petit peu ce, juste au-dessus de nous, là, dans, dans le rond que vous voyez en bas à droite de l'écran. C'est la sœur de Jack, il me semble, qui vend des armes j'ai commencé d'ailleurs à me faire des snipers. Donc là, je vérifie au niveau de la quête où c'est que je dois aller. Donc, c'est dans un des garages de Skullisland. Euh, sachant que Skullisland, il n'y a pas qu'une seule ville. Il y en a plusieurs. Et euh, on ne sait pas dans quel, quel garage et où est situé sur, sur le garage dans cette ville donc, il peut être, euh, voilà, comme je le montre, il peut être ou euh, dans la ville où on a euh, la sorte de Jark, la, la, la dealer d'armes. De, soit il peut être dans la seconde ici, soit dans la troisième. en hein, Donc, euh, j'étais en train de vous dire quand je faisais ça que go, on y allait. Puis, je me suis dit, mais non, j'ai oublié le lit, j'ai pas posé mon lit. Donc, si je meurs, il va y avoir un problème. Je vérifie quand même avec ma mémoire de poisson rouge. Mais euh, voilà, donc je me suis dit, mais bon ça j'ai bien fait un lit. Donc en fait, le lit, j'avais posé dans le bateau. Pourquoi Ne me demandez pas. Mais enfin déjà, j'avais oublié de mettre le son. Donc vous n'avez aucun son à part moi là qui parle. Donc vous n'avez même pas le son du jeu. J'avais tout coupé. Euh, et j'ai complètement oublié de le remettre. Donc je suis encore désolée pour ça. Donc j'essaye de faire comme je peux là. Pour faire comme un doubleur d'une vidéo cinéma, n'est-ce pas C'est encore une nouveauté pour moi ça. Donc là, je prends mon lit tout simplement parce que j'ai oublié. J'avais fait une fondation au cas où parce que je ne me rappelais plus trop si sur euh, l'île des traders, on avait mis une fondation ou pas. Mais non, on n'en avait jamais mis parce que c'était assez rapide à faire, à, à fouiller et puis c'était pas trop dangereux. Donc là, je vais tout juste bêtement poser le lit par sécurité. Comme ça, si je meurs sur cette île, au moins je suis sûr de repop ici et non pas de repop euh, n'importe ben, euh, où. Puisque là, par contre, j'ai détruit euh, mon lit puisqu'entre... Euh, la quête qu'on a rendue et ce moment-là je suis retourné à la base j'ai détruit le lit et pour, afin de pouvoir poser ici le lit pour repop ici euh, tout simplement parce que ben voilà si je meurs là j'ai le bateau là tandis que si j'ai pas de lit sur cette île vous le savez je vous l'ai dit à chaque fois le problème c'est que quand vous mourrez ben, vous allez repop sur le lit donc euh, si mon bateau est là et que mon lit est à ma base de l'autre côté euh, le bateau il est mort je peux recommencer à le faire de zéro et rappelez-vous, hein, en regardant le let's play, le nombre d'épisodes où on en est, ça fait presque un an qu'on est sur les, le jeu et on n'a pas fini de le faire. Donc, euh, si je meurs là, je vais être légèrement, mais légèrement embêté, parce que tout simplement, ben, mon bateau sera là, mais moi, je repoperai. Euh, on ne sait où puisque j'ai détruit mon lit à ma base. Et si vous ne le détruisez pas, vous allez repop à votre base et le bateau sera là. Vous ne pouvez pas nager dans l'eau, vous frisez autour. Donc là, pas plutôt arrivé, je me suis fait agresser par un hunter que j'ai quick en un coup, mais il m'a fait des dégâts quand même un petit peu. J'ai dit c'est super cool. Mais franchement, c'est dommage que, que, que j'ai oublié de mettre le son parce que j'ai dit c'est pas possible, je me fais agresser dès que j'arrive. Donc, en gros, ce qu'on va faire là, c'est fouiller un petit peu la ville parce qu'on a aussi besoin de, de, de, de, de composants pour la, pour la base. Parce que, franchement, euh, les, deux, euh, les deux machines que vous allez construire vont vous prendre énormément d'électric parts. Rappelez-vous, les électriques parts, c'est la galère à avoir, on n'en trouve pas c'est vraiment pénible donc euh, là en gros je vais euh, looter un petit peu euh, dans la ville euh, ce que je trouve euh, pour pouvoir en espérant trouver des électriques parts ou autres objets puisqu'on commence à avoir le stock bien sûr qui diminue il faudra aussi de mon côté que moi je remine aussi parce que euh, on dirait pas, mais, euh, mais le, le minerai part très vite. Là, j'étais toute contente parce que euh, je disais alléluia, on a trouvé des Electric Parts et du fil de cuivre. Donc, euh, apparemment, le, le nouveau développeur fait des ajouts euh, un petit peu régulièrement, ce qui est assez sympa. Parce qu'on manquait énormément euh, d'Electric Parts, rappelez-vous, c'était la misère. On avait été obligé de faire avec des fils de cuivre et c'était très coûteux. Donc euh, là, j'ai quand, quand même eu dans cet épisode pas mal de loot intéressants. Euh, comme d'autres moins intéressants mais euh, voilà les screws pareil là, euh, ça en demande, les deux machines que vous allez crafter en demandent beaucoup donc il euh, va falloir vraiment qu'on qu refasse des villes euh, une, une séance de craft euh, pour, euh, pour, pour tout simplement nous remettre des composants à la base parce que là on commence à être en panne parce que je ne sais pas euh, pour le moment encore, je ne sais pas, puisqu'on va y aller après, mais je ne sais pas ce que Rick va nous dire, puisqu'il veut nous parler, mais euh, s'il si nous demande encore des machines, niveau minerai, il va falloir qu'on remine. Donc là, j'ai fouillé un petit peu, j'ai ramené quelques trucs, vous voyez, je suis full un petit peu au niveau de l'inventaire, donc je me retrouve à la sorte de Jack, la dealer d'armes, donc je vais lui vendre un petit peu ce que je me fiche, euh, honnêtement, pour le moment, hein. les poudres, j'en ai plein à la base, Enfin, tout ce que je lui vends là, c'est ce que j'ai en trop à la base. J'en ai euh, par-dessus la jambe. Et puis des hunters, on en tue assez. Et euh, de mon côté, je, je me suis acheté euh, pendant que j'étais en train de miner euh, en hors live, enfin hors vidéo plutôt, euh, le sniper, c'est-à-dire les morceaux du sniper, de façon à, aller, euh, à le reconstruire. Pour me faire un sniper je voulais voir ce que ça donne parce que toujours à l'arc par rapport au petit pistolet 9 mm euh, où il faut tirer énormément de balles euh, je voulais je voulais voir si le sniper était mieux donc euh, il me semble que j'avais trois parties là j'ai hésité un petit peu pendant la vidéo à me dire est-ce que je l'achète est-ce que je l'achète pas est-ce que je l'ai pas déjà donc j'ai préféré ne pas l'acheter euh, parce qu'il me semblait que de mémoire, j'avais les trois parties. Mais comme je vous le disais, alors que je pensais vous parler, n'est-ce pas ben, euh, Tout simplement, euh, il faudra que je vérifie à la base si euh, j'ai les trois parties du sniper. Et euh, à ce moment-là, avec vous, on le, on, on le montera ensemble pour voir comment ça se passe au niveau des armes. Euh, parce que le sniper est un des fusils euh, les mieux, avec la cage, je crois, euh, au niveau des hunters. Donc là, je suis en train de vérifier euh, un petit peu où je suis. Euh, donc, comme je dis, je ne sais pas si c'est dans cette ville que je vais le trouver ou pas, euh, ou si c'est dans l'autre euh, qui va être en haut. Et ce que je vais vous proposer, euh, c'est de vous retrouver une fois que j'ai trouvé, euh, trouvé Rick, à qui on doit parler, euh, puisque Jack, à qui on a remis les ingots et les plaques d'aluminium, nous a dit dans la quête qu'il fallait qu'on aille parler à Rick, qui a quelque chose de très important à nous dire. Donc moi je fouille un petit peu la ville et euh, tout en avançant, alors je me suis agressée par des hunters, il y en avait partout. Et euh, je vous ai repris à ce moment-là où j'avais trouvé Rick dans son garage. Et je ne l'ai pas trouvé très loin, en fait. Euh, on est parti de là où il y avait la, la soeur de Jack ou... qui vend les armes. Et juste en remontant la route, là, sur la droite, il y avait le garage. Et j'ai trouvé Eric dedans. Donc, ça a été un coup de bol parce qu'il me semble que la première fois, si je ne dis pas de bêtises, on l'avait trouvé tout en haut de la carte. Donc, euh, là, je ne sais pas trop ce que je suis en train de faire. Ouais, je crois que je non rien du tout. Euh, alors, il, fait... il faisait nuit, donc je faisais attention au moindre bruit de pas que j'entendais. Donc, j'ai dit avant d'aller lui parler, on va peut-être fouiller un petit peu euh, ce qu'il y a dans le garage. Donc, ce qui n'a pas été une mauvaise idée parce que, comme vous venez de le voir, j'ai trouvé euh, des trousses de soins et je vais en trouver encore. Donc, euh, c'était bien que je, puisse, euh, que je puisse trouver tout ça parce que même si j'en ai pas mal sur moi, hein, 61 euh, trousses de soins, des trousses de soins rouges et des euh, ben ça part vite hein, parce qu'ils deviennent de plus en plus agressifs. Ils sont de plus en plus nombreux, les hunters. Ça devient compliqué, je ne sais pas si on s'approche de la fin du jeu, euh, mais en tout cas, euh, ça commence à devenir chaud. Donc là, on, parle à, on va parler à Rick, donc on valide notre quête. Et il nous dit que euh, Jack a entendu parler de gardes entre eux au sujet d'un schéma de turbine, euh, et euh, que ce serait dans une maison qui est à Kobe Island et qui est apparemment gardée. Euh, il nous demande qu'on qu aille neutraliser les gardes et localiser l'endroit où se trouve le schéma de cette turbine euh, sur, euh, sur l'île de Kobe Island. Donc, euh, c'est pas du tout où on est. Donc, je ne sais pas. Le dev, il s'amuse avec nous. Il nous amène d'un côté, de l'autre. On va à droite, à gauche. On prend notre bateau. Enfin voilà. Donc, il faut qu'on aille à Kobe Island. Ça, c'est la prochaine quête. Euh, pour tuer 10 gardes. Voilà, c'est en bas, la quête est active, tuer 10 gardes. Donc là, je regarde un petit peu au niveau de la quête, donc tuer 10 gardes localisés dans une tour à Kobe Island. Euh, il, serait, il, il faut regarder au niveau de la tour, mais il est possible aussi euh, d'en trouver dans les bois. Ça, je pense qu'on l'avait compris, qu'on pouvait aussi trouver les hunters dans les bois qui essayent de nous tuer. Ce pas la première fois. Donc, euh, voilà, va falloir tourner. Et je pense que les plans, euh, soit on va trouver les plans là-bas. Euh, soit, je ne sais pas comment ça va se passer. S'il va falloir que, donc, Kobe Island, c'est là à droite. Hein, S'il va falloir qu'on retourne euh, voir Jack. Ou est-ce qu'il va falloir qu'on retourne voir Rick. Comment ça va se passer quand on va avoir tué Lady gardes Ça, on le saura quand on l'aura fait. On ne peut pas le savoir avant quand on va avoir tué les 10 gardes la quête va se valider je pense et à ce moment là soit il faudra retourner parler à Rick soit il faudra retourner parler à Jack enfin il faudra de toute façon aller parler à quelqu'un pour avoir la quête suivante donc c'est ce que je montrais là à l'écran en fait euh, qu'on euh, n'arrêtait pas de bouger de gauche à droite donc là il faut qu'on aille à Kobe Island alors que là on est à Skull Island qui a vraiment que cette ville-là avec une grotte et euh, on y était déjà allé. Hein. Et c'est là d'ailleurs où on avait vu qu'il y avait énormément de hunters en dehors de l'île enneigée et euh, qu'il n'y avait qu'une seule grotte. Donc, euh, je pense qu'on va bien galérer au prochain épisode au, au niveau de ce tour parce que c'est vraiment, euh, bon, on peut se barrer, euh, se barrer, se garer face à la ville. Euh, il y a un petit tas de sable pour ça. Mais euh, je crois que c'était très chaud là-bas. Donc euh, là, on est allé de Island, notre île, à l'île des traders. Des traders, j'étais repassé par la base. De là, on est reparti à Island, euh, où on est actuellement, euh, où il y a la sœur de Jack et où on a le bateau. Et euh, où il y a aussi Eric, à qui on devait parler, qui nous demande donc de tuer les 10 gardes dans la prochaine quête. Ça va en faire des voyages, des allers-retours, donc euh, là, moi, ce que je vous disais, c'est que voilà, quoi, c'est vraiment montagneux, euh, etc. Donc, on, pour, on pourra se garer euh, près de la ville, je pense, avec le bateau, là. Euh, je ne sais pas si on n'y est pas déjà allé, euh, il me semble de mémoire, qu'au on y est déjà allé. Donc, à la limite, on pourrait même regarder les minerais qu'il y a quand on ira. On se garera sur la plage là avec une plateforme au cas où. On amènera une plateforme sans oublier le lit. Parce que là, c'est du, du chaud. Hein. Euh, si on doit tuer 10 gardes, c'est que c'est sûrement super bien gardé leur tour. Et là, je parlais de cette île euh, qu'on n'a pas encore visitée. Or, on sait qu'il y a de l'or, euh, des lingots d'or à faire et qu'il y a des minerais d'or. Donc, je pense, vu qu'on a fait toutes les îles, je pense que c'est ici qu'on va trouver l'or qui permet de faire les pièces, qui peut peut-être aider à avoir de l'argent un peu plus rapidement et pouvoir s'acheter l'hélicoptère. Après, à savoir si l'hélicoptère sera maniable ou pas, euh, si c'est comme la voiture euh, ben, franchement je préfère, euh, je préfère utiliser le bateau et pas l'hélico mais faut, de toute façon je pense qu'on aura une quête qui nous amènera à devoir faire l'hélicoptère comme ça a été le cas pour le bateau et comme ça a été le cas pour la voiture donc vraiment à savoir là-bas aussi si comme pour l'île enneigée euh, ben, il va falloir qu'on se mette à poil parce que euh, l'île enneigée il fallait se couvrir le menton en fourrure, là c'est le désert je pense qu'on va crever de chaud euh, là il fait 27 degrés 8 en haut à droite vous le voyez euh, il fait 27 degrés 8 sur, euh, sur euh, Skull Island. Chez nous, il fait très chaud aussi. On a. Euh, D'ailleurs, par moment, je ne peux même pas mettre le chest armor et les protège jambes euh, parce qu'ils crèvent de chaud. Donc, c'est un peu compliqué. C'est dommage parce que ça nous met plus d'armure. Donc, euh, voilà. Donc, Je dis, vous expliquer simplement que la prochaine étape, le prochain épisode, ce serait d'aller. On va aller donc à, à Kobe Island, voir. Pour tuer ces 10 gardes, essayer de survivre et de ne pas mourir. Bon, je ne vois pas, j'espère je, que ça devrait bien se passer. On devrait les one-shot assez facilement. Alors, par contre, je ne sais pas combien dure la vidéo, puisque je vous fais le doublage à côté. Donc, au cas où ça coupe, je vous fais en tout cas plein bibis, plein d'ouzou. Je vous remercie de suivre la série, d'être patient. De mon côté, j'ai beaucoup de let's play en cours. Vous le voyez sur la chaîne YouTube. Donc, N'oubliez pas de vous abonner, etc., etc. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch. Et euh, bah tout simplement, euh, voilà quoi. Donc, ça a été un épisode assez comique. Mais bon, je vous fais plein de bibi plein de zouzous. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bye bye.